je dirais que c'est un bien-être pour l'animal hein, parce qu'il s'y retrouve ça nous permet de ne pas donner de céréales à ce moment là c'est quand même un apport assez important et puis ça permet aussi d'attendre l'arrivée la, des châtaignes parce qu'il y a un creux aussi entre les deux et au moment où on arrête le mûrier, on a la, la production des châtaignes ou le pâture derrière et la, la transaction se fait facilement de, de la nourriture de, du mûrier au châtaignier. J'ai jamais eu de problème là-dessus. Sur, sur la digestion, tout ça, j'ai jamais eu de problème. Et aussi au niveau de la, la qualité du, de la feuille du mûrier, c'est que je l'utilisais pour les chèvres à l'époque, donc ça faisait un apport supplémentaire pour production laitière des chèvres. Et ce qui se porte aujourd'hui sur les brebis, c'est pareil, c'est-à-dire qu'au moment du mûrier la brebis produit plus de lait et l'agneau pousse beaucoup plus vite que, que si on la nourrit au fourrage. C'est un apport intéressant pour la, la montée du lait des, des animaux.